Bonjour à tous, je vais vous présenter le pilote automatique de l'ENSEM Marathon, qui est un projet que j'ai initié en septembre 2016. Donc évidemment, ça va être un grand moment pour moi puisque c'est l'occasion de faire le bilan d'un an et demi de travail. Euh, donc cette présentation, elle sera séparée en trois parties. Dans un premier temps, je vais vous parler du projet, vous décrire son fonctionnement, les différents organes qu'il comporte, et également les idées qui lui sont sous-jacentes. Et puis dans une seconde partie, nous allons entrer dans le formalisme de la théorie de l'optimisation, qui est vraiment au cœur de ce projet et nous irons jusqu'à décrire euh, l'algorithme de commande optimale qu'on utilise et qui constitue vraiment le noyau du dispositif qu'on a créé. Et puis enfin, dans une troisième partie, euh, je vais vous parler de physique. Parce qu'en fait, il y a un lien très profond entre la théorie de l'optimisation et la physique. Et ça, c'est vraiment un sujet fascinant, euh, mais qui n'est pas enseigné en tant que tel à l'ENSEM, parce que c'est quelque chose d'assez conceptuel. Ce n'est pas quelque chose d'utile en soi, c'est plutôt quelque chose d'utile à la compréhension des choses. Alors avant de commencer, il faut que je remercie euh, nos sponsors, nos partenaires et en particulier RS Components qui financent ce projet dans son intégralité. Je remercie également tous les donateurs de la campagne de crowdfunding qui a été menée l'année passée et qui nous ont permis de boucler notre budget. Il faut savoir qu'on a quand même des dépenses importantes euh, puisque tous les ans il y a des dépenses techniques et des dépenses liées au voyage. Euh, Aujourd'hui, si nous existons, c'est grâce aux institutions qui nous subventionnent, aux entreprises qui nous sponsorisent et aux particuliers qui nous soutiennent. Alors ce schéma va me permettre de faire la synthèse euh, de, du projet. Donc en fait le dispositif qu'on a créé il correspond aux quatre icônes qui sont là au centre. Et puis les cinq qui sont à l'extérieur représentent son environnement. Donc pour le moment je vais vous demander de vous focaliser sur ces cinq là. Ici on a le pilote humain. Le pilote humain il va pouvoir interagir avec le pilote automatique par le biais de tout un tas de boutons qui sont euh, situés sur le volant et également d'un afficheur qui lui renvoie des informations. En plus de ça, sur le volant se trouve un potentiomètre qui va servir à fixer la commande moteur. C'est une sorte de curseur comme ça que vous pouvez fixer pour, euh, pour commander le moteur. Et puis la nouveauté de cette année, c'est que ce potentiomètre il va être motorisé. C'est-à-dire que euh, notre dispositif, et donc c'est en ça que c'est un pilote automatique, va avoir l'aptitude de contrôler ce, ce potentiomètre, de le déplacer euh, électroniquement et donc euh, de fixer de façon autonome la commande moteur. Donc c'est pas une Google Car non plus, il faut toujours tourner le volant, il faut toujours euh, veiller à sa sécurité, etc. Ensuite, on a un GPS. Le GPS il nous renvoie une information sur la longitude, la latitude et l'altitude. La, euh, simplement, la mesure d'altitude est très imprécise. C'est pour cette raison qu'on préfère importer manuellement une liste de points qui vont euh, contenir l'information sur le relief. Ensuite, on a un débitmètre. Alors, il euh, faut bien voir qu'on est propulsé par une pile à combustible. Donc, euh, cette mesure de débit va correspondre en fait à une mesure de la consommation. Euh, voilà. Euh, et enfin, on a, euh, au cours de ce projet, été amené à développer un modèle du véhicule. Alors, qu'est-ce que c'est un modèle C'est un ensemble d'équations mathématiques qui vont euh, décrire le comportement du véhicule. Euh, voilà. Alors, euh, du coup, pour faire le résumé du projet, le véhicule sait où il est, il sait combien il consomme, il sait où il va, puisqu'il a connaissance de toute la liste de points, donc il a connaissance de tout le relief, et il sait quel type de relief il va avoir à gérer. Et enfin, il sait comment il se comporte. Et en fait, l'idée, ça va être de mélanger toutes ces informations pour aboutir à une commande moteur pertinente, Donc euh, là, vous, je pense que vous commencez à voir où on veut en venir. L'idée, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, combiner toutes ces informations et puis euh, aboutir à une stratégie de contrôle qui euh, serait pertinente. Alors, des stratégies de contrôle, il y en a plein. Euh, simplement, celle qu'on utilise, c'est en fait par définition la meilleure d'entre toutes, puisqu'il s'agit de l'optimisation. Donc ça, c'est la réponse courte et la réponse longue maintenant. Alors, voilà le problème que nous pose le Shell. En ce point, on a un stop. Ce stop, il va correspondre à des conditions limites, c'est-à-dire que notre vitesse initiale est nulle et notre vitesse finale est nulle également. Et puis, on doit parcourir ce circuit qui mesure 1600 mètres en 230 secondes. Donc ça c'est la première règle, si vous voulez, que nous, que nous impose le Shell. Et puis il y a une seconde règle. Une seconde règle qui est que, au sein d'une catégorie, on va être classé en fonction de notre consommation d'énergie. Euh, donc là vous pouvez voir le relief euh, du circuit de l'année passée, avec notamment cette bosse-là qui nous a posé euh, problème l'année passée. Alors si on veut réécrire formellement ce problème d'optimisation, puisque c'est un problème d'optimisation, il est question de minimiser la quantité d'énergie, la consommation d'énergie, donc on peut l'écrire comme ça. Minimiser la consommation d'hydrogène sous la contrainte d'avoir euh, enfin, une position au bout de 230 secondes supérieure ou égale à 1600 mètres. Donc effectuer le, cours du, le tour du circuit dans le temps qui nous est imparti. Alors maintenant que je vous ai dit ça, est-ce que vous pensez, que ce tracé de la position, en fonction du temps, est valide du point de vue de la contrainte. Alors, j'ai dit qu'il fallait parcourir 1600 mètres en 230 secondes. Donc si on regarde, 230 secondes, en fait, c'est au bout de l'axe. Et là, on a bien 1600 mètres. D'accord Donc ce tracé de la position... Je le, je le refais. Hop. Donc ce tracé de la position est valide du point de vue de la contrainte. Il y a deux choses, en fait. Il faut minimiser la consommation d'hydrogène et il faut respecter cette contrainte. Alors maintenant, il faut bien voir que ce tracé de la position, il est euh, la conséquence d'un autre tracé, qui est le tracé de la commande moteur. Donc là, vous pouvez imaginer la courbe bleue, c'est le potentiomètre de commande du moteur qui se déplace avec le temps. Et en fait, cette commande moteur va être la variable de notre problème. Euh, alors il faut bien voir qu'il y a également encore un autre tracé qui est la conséquence de cette commande moteur, et ça va être le débit d'hydrogène. Alors, faut, euh, notre, la grandeur qu'on cherche à minimiser, c'est notre consommation totale d'énergie. Donc, en fait, c'est l'intégrale du débit d'hydrogène, donc c'est l'air sous cette courbe en bleu clair. Donc, en fait, le, notre but, ça va être de venir plaquer cette courbe bleu clair vers le bas, d'accord, pour minimiser son intégrale. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, euh, on a vu que cette commande produisait un tracé de la position qui était valide du point de vue de la contrainte. Mais maintenant, est-ce que cette commande est optimale Est-ce qu'elle minimise la consommation d'hydrogène Alors, euh, en fait, de façon générale, c'est difficile d'estimer de, si une commande est optimale ou non. Euh, simplement, en fait, et, et ça, ça justifie en partie euh, ce projet, puisque euh, si c'est quelque chose qui est difficile à faire pour un humain, ça peut être pertinent de déléguer cette tâche à un ordinateur. Alors, maintenant, ici, on a quand même un argument qui nous permet de dire que cette commande n'est pas optimale. Et l'argument, c'est euh, ce décrochement à la fin, là, qui correspond en fait à mettre plein gaz alors qu'on arrive à un stop. D'accord. donc ça du point de vue de la consommation d'énergie, euh, c'est pas fou quoi. alors euh, maintenant la nouvelle idée donc, que j'ai introduite c'est euh, le fait que la variable de notre problème va être la commande moteur, D'accord, la commande moteur à chaque instant euh, qui est ici notée U et donc il faut bien voir que cette commande moteur ça va être une fonction du temps et ça c'est un point qui est important parce que quand vous cherchez à résoudre un problème d'optimisation, la plupart du temps, vous allez euh, faire appel à des algorithmes qu'on appelle d'optimisation statique, où la variable que vous recherchez, c'est un scalaire ou un vecteur, et pas une fonction. D'accord euh, En plus, on voit bien que cette, cette fonction, elle va être continue par morceaux, enfin, certaines propriétés qui font que les algorithmes classiques d'optimisation ne euh, sont pas adaptés à ce problème. Donc, ça, en fait, c'est un problème de commande optimale. Et donc, on va avoir recours à un algorithme de commande optimale. Alors simplement, avant de voir comment est-ce qu'on résout un problème de commande optimale, euh, il, faut bien voir, enfin, il faut avoir la, la relation entre la commande moteur, euh, la position, et notamment la position finale, qui est finalement la seule position qui nous intéresse, de façon à respecter la contrainte, et puis euh, la consommation d'hydrogène. Et donc ces trois relations vont constituer ce qu'on appelle le modèle du véhicule. Alors maintenant, si on suppose connu ces trois relations, euh, on va pouvoir mettre en œuvre un algorithme de commande optimale donc ça ce sera l'objet de ma seconde partie euh, donc ici vous avez une slide que vous pouvez revoir par la suite qui concerne le principe du maximum de Pontryagin, qui est euh, vraiment le théorème central de la théorie de la commande optimale et, euh, et qui, qui permet en fait de synthétiser des algorithmes de commande optimale donc ça j'y reviendrai dans ma seconde partie alors je pense que vous commencez à voir où on veut en venir euh, donc j'ai pensé que ce serait le bon moment pour dresser un bref historique du projet. Donc comme je vous l'ai dit, on a commencé en septembre 2016. Alors mon idée initiale, c'était euh, d'adapter mon projet de 1A, qui faisait intervenir de l'optimisation, euh, mais de l'optimisation statique. Ma variable, c'était un vecteur. Et donc j'ai essayé d'adapter euh, ce, ce programme à cette problématique. Et puis rapidement, pour la raison que je viens de vous donner, je me suis rendu compte que ce ne serait pas euh, envisageable. Et donc, en parallèle, je me suis intéressé à la commande optimale, donc je me suis renseigné, j'ai parcouru Wikipédia, j'ai pris des livres à la BU, sauf que il se trouve que euh, pour quelqu'un qui n'a pas, pas les bases, en fait, c'est vraiment très compliqué. C'est un sujet qui est difficile. Et puis j'ai appris qu'il y avait un chercheur au cran qui euh, était expert de la commande optimale, et cette personne, donc c'est Pierre Hidinger, qui euh, m'a fourni un algorithme de commande optimale fonctionnel, écrit sous Matlab. Et, euh, et donc je le remercie énormément pour ça, parce qu'il faut bien voir que, on n'est pas les premiers dans le cadre de cette compétition à avoir cette idée de développer un, un pilote automatique pour répondre à cette problématique. Par contre, je suis très heureux de vous dire qu'on est les premiers à réussir. Et je pense que ce qu'on a eu et ce qui a manqué aux autres, c'est euh, cette chance en fait, de tomber sur la bonne personne avec le bon algorithme. Donc Ensuite, on a travaillé pendant quatre mois à essayer d'arranger cet algorithme pour le faire coller à notre problème. Et puis, arrivé euh, aux vacances de février, en fait. Euh, j'avais un programme qui ne fonctionnait plus, ça me retournait n'importe quoi, et je n'arrivais pas à le débugger. Alors déjà, à l'époque, je ne comprenais pas l'algorithme, donc c'était euh, évidemment compliqué de débugger un programme dans ces conditions-là. Mais il y avait un autre aspect, qui était que cet algorithme était écrit sous MATLAB. Or vous savez que MATLAB, ça travaille en calcul numérique. Euh, et quand vous êtes en calcul numérique, enfin en fait, quand vous faites de l'optimisation, vous avez souvent besoin de calculer des gradients, des matrices Jacobiennes, ce genre de choses. Et donc, euh, quand vous travaillez en calcul numérique, vous êtes obligé de saisir manuellement, euh, sous Matlab, ce, cette matrice jacobienne. Et donc, à chaque fois que je changeais de modèle, en fait, j'étais obligé de recalculer euh, ce gradient et de le saisir manuellement sous Matlab. Donc ça, ça introduisait une source d'erreur supplémentaire, en fait. Et donc, ce que j'ai fait euh, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y aurait une seule possibilité, une seule solution, ce serait de réécrire intégralement ce programme dans un langage qui gère le calcul formel. Donc le calcul formel, c'est euh, l'aptitude qu'ont les ordinateurs à travailler directement avec des expressions numériques, des expressions mathématiques, pardon, et pas avec des quantités numériques. Et donc ça, ça lui permet de calculer de façon autonome le gradient, euh, ce qui supprime une source d'erreur en fait. Donc j'ai fait ça pendant toutes les vacances de février, et puis euh, une nuit vers 4h du matin, j'ai le genre de courbe que je vais vous montrer juste après, qui s'est affichée sur mon écran, et là j'ai compris que euh, ce projet devenait possible. Donc ensuite, tout le reste, puisqu'on y est encore. Euh, et puis, je pense qu'on va continuer d'y travailler jusqu'à euh, jusqu la course. Donc Aujourd'hui, euh, ce programme Sage, alors je ne vous ai pas dit, mais le langage que j'ai choisi, c'est euh, Sage, qui est une bibliothèque Python. Il se présente comme ceci. donc En fait, il est complètement intégré dans un fichier LaTeX. Donc Là, vous avez un fichier euh, qui va contenir à la fois le code LaTeX et le code Sage. Et puis, LaTeX gère tout le, le post-process, et ça va générer un PDF avec tout l'affichage de toutes les informations importantes. Donc on va commencer par un modèle très simple. Et on va enrichir progressivement ce modèle. Alors le problème, le, le modèle le plus simple qui soit, c'est le modèle du véhicule idéal sur terrain plat. Tout à l'heure, je vous ai dit que le débit d'hydrogène, c'était assimilable à une consommation. On peut assimiler le débit d'hydrogène à une puissance. À partir du moment où je dis ça, je peux considérer que euh, notre consommation totale d'hydrogène sur l'ensemble du circuit... En fait, euh, on peut l'estimer par l'intégrale d'une puissance. Et la puissance qu'on va choisir, ça va être la puissance mécanique sur l'arbre moteur. Donc le couple multiplié par la vitesse de rotation de la roue. Et donc ça, ça va permettre d'estimer de, la consommation totale d'hydrogène. Alors maintenant, il vous faut également le, la position à l'instant final. Et donc la position à l'instant final, on l'obtient en intégrant en fait deux fois l'accélération. Euh, et puis en prenant simplement la dernière valeur. Donc pour avoir l'accélération, on écrit un PFD. Euh, donc ici, euh, comme on est avec un véhicule idéal, il n'y a pas de perte. Et donc, euh, la seule source de force, si on veut, ça va être le couple moteur. Alors maintenant, un point supplémentaire. Tout à l'heure, je vous ai dit que le potentiomètre qui était situé, situé sur le volant servait à fixer la commande moteur. Alors maintenant, concrètement, quelle est la grandeur vraiment qui est, qui est fixée par, euh, par cette commande Eh bien, ça va être le couple moteur. Donc, euh, quelque part en régime permanent, le couple moteur va être proportionnel au, euh, à la commande moteur U. Enfin, euh, pardon. Le couple moteur va être proportionnel à la position du potentiomètre. Euh, un autre point ici, on a la vitesse de rotation de la roue. Alors, la vitesse de rotation de la roue, elle est liée à la vitesse du véhicule par un coefficient qui fait intervenir le rayon de la roue, euh, etc. Du coup, ce problème, on peut le réécrire comme ça. Donc ici, on a la vitesse du véhicule et ici, on a la commande moteur. Voilà. Donc ça, c'est un problème qui est très simple. Euh, et en fait, il est tellement simple que la théorie de la commande optimale lui donne une euh, solution analytique. Donc du coup, on va pouvoir comparer ce que nous retourne notre algorithme de ce qu'on est censé obtenir. Alors, je vous réexpose le problème. On est ici au stop en A. Et on cherche à atteindre l'autre stop. Donc en fait, c'est le même, hein, mais on fait un tour de circuit. Euh, en un temps donné. Et puis, donc, on est sur terrain plat. Le véhicule est idéal, donc il n'y a pas de source de perte. Et donc ce qu'on cherche, c'est la commande optimale. Quelle, quelle position il faut donner au potentiomètre à chaque instant pour minimiser notre consommation d'énergie euh, dans ces conditions. Donc là, ça va être le programme SAGE donc, qui va s'exécuter. C'est l'algorithme qui travaille. Et voilà. Donc la commande optimale, ça correspond à être plein gaz pendant un certain temps, et puis ensuite comp couper complètement le moteur. Alors la raison pour laquelle ça c'est la commande optimale, euh, c'est que si vous voulez, vous consommez l'hydrogène, et cet hydrogène, il va intégralement partir sous forme de puissance mécanique, d'accord Donc on va augmenter l'énergie cinétique du véhicule. Et puis cette énergie cinétique, euh, qu'est-ce qu'elle devient en fait, elle va être intégralement dissipée dans euh, un coup de frein final. Parce que je vous ai dit qu'ici, on avait un stop, donc il faut avoir une vitesse nulle. Or, ici, on n'a pas une vitesse nulle. Donc, pour ramener notre vitesse à zéro, on va devoir mettre un gros coup de frein, et euh, toute l'énergie va passer dans ce gros coup de frein-là. Et donc, si on veut euh, minimiser notre consommation d'hydrogène, en fait, la grandeur qu'on doit minimiser, c'est euh, notre énergie cinétique à l'arrivée. Donc, autrement dit, notre vitesse. Voilà. Donc, il faut arriver avec la vitesse la plus faible possible, et donc la solution pour avoir ça, c'est d'accélérer à fond, et dès qu'on a la vitesse qui nous permet tout juste d'arriver au bout de la course, on coupe complètement le moteur. Voilà. Et par inertie, comme il n'y a pas de frottement, on, on atteint, euh, atteint l'arrivée comme ça. On peut regarder aussi ce que ça donne sur le débit d'hydrogène. Et donc vous voyez que... Dans toute cette région-là, le moteur est coupé, donc évidemment on a une consommation nulle. Alors maintenant, on va enrichir ce modèle. Euh, on, donc on va y aller progressivement. Le, le premier enrichissement qu'on va apporter, c'est l'introduction des frottements laminaires. Ce qui n'a pas vraiment de sens, puisque si on calcule le nombre de Reynolds de notre véhicule à sa vitesse caractéristique, en fait, on tombe plutôt sur un Reynolds élevé. Donc euh, il faudrait plutôt considérer des pertes turbulentes, c'est-à-dire en V au carré. Bon, simplement là on en est juste à, à tester l'algorithme, donc on fait les choses les plus simples possibles. Et voilà donc ce que ça nous donne maintenant qu'on a introduit ces frottements laminaires. Donc, donc vous voyez qu'en fait la commande optimale revient à être plein gaz au début, ensuite euh, diminuer un peu notre, euh, notre commande pour rester sur un palier en régime permanent comme ça, et quand on arrive à l'arrivée, on va tout couper, pour que les frottements nous ramènent, enfin diminuent notre vitesse. Voilà. Donc la commande optimale, elle est ici en bleu. Euh, bon, je vous montre ce que ça donne sur le débit. Juste vous montrer le résultat. Voilà, le résultat, ça donne ça. Alors maintenant, on va introduire l'altitude. Alors comment on fait ça Je vous ai dit tout à l'heure qu'on partait d'une liste de points qui allait contenir l'information sur le relief. Donc cette liste de points, la voici. Alors la première chose à faire, ça va être de l'interpoler et de euh de reconstituer une liste de points qui vont être écus répartis. Alors une fois que ça c'est fait, on va bien être obligé de faire un peu de mécanique. Donc Ici on a la pesanteur et cette pesanteur on va la projeter sur l'axe que suit la voiture. Et puis ensuite, après cette première projection, on va euh, simplement considérer la composante selon X parce que notre problème il est paramétré selon X donc euh, tout à l'heure le relief était paramétré selon X donc celle composante selon X nous intéresse. Cette première projection correspond à un sinus et cette seconde à un cosinus. Donc euh, en fait on a un produit du sin par le cos, ça ça donne un sinus 2α sur 2. Et maintenant j'utilise une formule en de la trigonométrie pour faire apparaître les tangentes. L'intérêt c'est que si vous regardez dans ce triangle, la tangente d'alpha, c'est en fait dz sur dx, c'est-à-dire euh, la dérivée de l'altitude. Et donc, il suffit de dériver numériquement la liste de points que je vous ai montré tout à l'heure et on obtient une bonne estimation de cette grandeur-là. Il suffit d'ajouter ce terme dans le modèle, là où P est euh, la pente, c'est-à-dire la, la dérivée numérique de l'altitude, et on peut modéliser comme ça la, la pesanteur. Donc, voilà ce que ça donne. Euh, maintenant, évidemment, on ne va pas essayer de deviner... On va arrêter de jouer à essayer d'intuiter cette commande optimale, puisque cette, euh, ce relief, il introduit une perturbation qui est très importante. et qui fait qu'il devient difficile d'intuiter de, cette commande optimale. Alors là, vous voyez que ça part un peu en, en PWM, là, comme ça. Euh, bon La raison pour laquelle ça fait ça, c'est que le modèle n'est pas stable du point de vue de l'optimisation. Donc, pour résoudre ce problème, on va ajouter euh, les pertes joules. Alors, je prétends que les pertes joules, elles sont en U carré. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est que normalement, c'est RI carré, donc c'est un courant au carré. Or, euh, vous avez une relation dans le moteur qui vous dit que le courant statorique va être proportionnel à la commande moteur, et donc proportionnel au couple. Et comme la commande moteur U détermine le couple, et bien on peut relier les deux, et ça nous donne un, un terme en U carré. Et donc, maintenant qu'on a ajouté ces pertes joules, Là, ça va bien se stabiliser. Alors, vous voyez que c'est quand même une commande qui est. Enfin, euh, il y a quand même des, un peu de hautes fréquences, d'accord Et ça, euh, ça c'est intéressant parce que jusqu'à présent, l'humain, il pilotait un peu par à-coup. Donc, on voit en fait que la commande optimale est quand même assez éloignée, du, euh, assez éloignée euh, de la commande euh, que propose l'humain. Voilà. voilà. Et sur le débit. Alors maintenant j'en arrive au modèle final, celui qu'on qu compte utiliser pendant la course. Alors j'ai simplement ajouté ici les frottements turbulents, d'accord, en V carré, qui sont en fait la première source de perte dans notre véhicule puisque ça correspond à l'essentiel des pertes aérodynamiques. Et également ici euh, j'ajoute un terme en U, alors ce terme en U il est très discutable. Hein. Euh, moi je suis bien conscient que ce modèle, l'algorithme marche assez bien, enfin, il marche, il marche même très bien, et le point le, le plus améliorable de ce projet ça va être le modèle. Euh, et donc introduire ce terme en U, bon, ça permet de rajouter un degré de liberté euh, parce qu'il euh, y a des, des non-linéarités dans euh, l'électronique de puissance et, euh, et le moteur qui font que pourquoi pas voilà, ajouter un degré de liberté. Je suis d'accord que c'est très discutable et euh, on va voir ce que ça donne pour cette édition de la course. Et puis euh, si ce projet se perpétue les années prochaines, on envisagera d'apporter les corrections. Alors maintenant je voudrais euh, aborder un nouveau point. C'est bien beau de construire des modèles comme ça, mais à chaque fois, on introduit de nouveaux coefficients, d'accord Donc KMK, KHU, KHU2, KU, KV, KV2. Et, euh, et ces coefficients ils sont propres au véhicule, donc il va bien falloir les déterminer. Alors comment on fait ça euh, Une des façons de faire, c'est de considérer euh, chaque composant du véhicule indépendamment, et puis euh, de les tester, donc sur banc d'essai, en test en soufflerie, etc. Donc ça, évidemment, c'est très compliqué à mettre en place. Donc nous, ce qu'on préfère faire c'est euh, en fait utiliser le circuit lui-même comme un banc d'essai. Je m'explique. On va euh, d'abord effectuer un run en commande manuelle, donc sans pilote automatique, c'est en commande manuelle, et on va relever toutes les informations dont je vous ai parlé au début. Et puis on va s'appuyer sur ces informations pour euh, essayer de paramétrer le modèle, et pour ça on va de nouveau avoir recours à l'optimisation mais cette fois-ci à l'optimisation statique, parce que ce qu'on recherche ici, c'est les six coefficients, d'accord Donc en fait c'est un vecteur à six composantes. Alors, euh, donc, on effectue un run en commande manuel, ensuite on relève des informations. Donc là, on, vous pouvez imaginer que ces informations-là, c'est des informations qui sont mesurées. Euh, simplement, euh, on n'a jamais fait une mesure conjointe de la consigne, l'hydrogène et la position, Enfin, et la vitesse, pardon. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le modèle précédent, j'ai mis des paramètres arbitraires dedans, et puis euh, j'ai pris une consigne arbitraire, et j'ai simulé. Ça m'a donné ça. Donc, en fait, ça, si vous voulez, c'est des fausses mesures. Mais le jour de la course, ça, ce sera effectivement des, des, des, des mesures effectuées lors d'un run en commande manuelle. Donc, pareil, j'obtiens le débit aussi. Et maintenant, je vais m'appuyer là-dessus pour essayer de reconstituer le modèle. Et donc pour ça, je vais utiliser l'optimisation de nouveau. Et euh, en fait, je vais faire en sorte que des simulations viennent se coller aux mesures. Euh, autrement dit, euh, je, vais, en fait, je, je vais choisir des paramètres un peu arbitraires. Je vais simuler. Et puis ensuite, je vais essayer d'ajuster ces paramètres pour que euh, les simulations concordent avec les mesures. Et là, vous voyez que ça marche très bien parce qu'en en fait, ici, il y a deux courbes qui sont parfaitement superposées. Et donc en fait, on a retrouvé avec une très grande précision, euh, les paramètres dont je suis parti pour produire ces fausses mesures. Voilà. Donc ça marche aussi pour le débit d'hydrogène. Et donc maintenant que le modèle est paramétré, on peut lancer la commande optimale. Pour le débit... Alors maintenant, ce, ce procédé il marche tellement bien que euh, je me suis dit que ça pourrait être pertinent de simuler des imperfections de mesure, c'est-à-dire que j'ai bruité euh, les mesures, d les fausses mesures. Euh, alors j'ai pas bruité la consigne, parce que la, la consigne c'est une mesure électrique, donc il n'y a pas de raison que ce soit, euh, que ce soit imprécis. Par contre, j'ai bruité la vitesse et le débit d'hydrogène. Et maintenant je refais le même processus. Donc j'essaye de faire coller les simulations aux fausses mesures. Et maintenant, donc vous voyez que ça marche toujours assez bien, puisqu'on arrive toujours à passer assez bien par les fausses mesures. Mais simplement, maintenant, on va se demander, euh, demander est-ce qu'il y a des erreurs Est-ce que ces bruits, ils introduisent des erreurs dans les coefficients qu'on trouve Et donc, en fait, la réponse, est oui. Il y a quand même des erreurs importantes du fait de ces imperfections de mesure qui font que, euh, au final, les commandes optimales calculées sans bruit et avec bruit ne vont pas vraiment concorder. Il y a un décalage entre les deux. Alors maintenant, on peut se demander, est-ce que c'est grave euh, Alors ma réponse, c'est j'en sais rien, on verra le jour de la course. Parce que là, il faut bien voir qu'on a quand même utilisé des conditions un peu extrêmes pour tester cet algorithme. Moi, le but, c'était de, de pousser un peu l'algorithme dans ses retranchements. Et donc, euh, donc peut-être que le jour de la course, on aura des conditions qui seront plus favorables et qui feront euh, qu'on n'aura pas ce décalage entre les deux cours. Voilà. Alors j'ai fini la première partie de ma première partie qui concerne en fait euh, l'optimisation euh, dans le cadre du projet. Maintenant je voulais aborder la partie un peu plus concrète, c'est-à-dire comment on implémente ça dans le véhicule. Bon simplement je me suis rendu compte j'avais fait trop de slides donc euh, je vais passer vite sur, sur cette partie-là. Alors simplement ce que je voulais vous dire c'est que là ce dont on vient de parler c'est ce programme SAGE. Et puis dans le véhicule il y a également ces trois éléments-là. Euh, notamment, euh, donc alors le programme SAGE il s'exécute sur un PC. Donc maintenant, la commande optimale que ça vous retourne, il faut bien la, la mettre dans, dans un sens, dans la voiture. Et donc pour la mettre dans la voiture, en fait, on va utiliser une carte SD qu'on va insérer dans un Arduino. Cet Arduino, il repose sur des cartes électroniques. Et puis, il y a également une boucle de régulation et c'est de ça dont je voudrais vous parler maintenant. Alors, tout ça, en fait, ça sert à une seule chose. Ça sert à que le véhicule euh, obtienne la capacité d'estimer en temps réel la distance qu'il a parcourue depuis le stop. D'accord Alors, pourquoi faire ça Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'estimer la distance parcourue depuis le stop euh, Simplement, SAGE, il nous retourne une commande optimale, mais il nous retourne aussi des simulations associées. Et notamment, il nous retourne une simulation de la position. Et donc, du coup, on va pouvoir comparer euh, la position réelle du véhicule de la position prédite par SAGE, et euh, pouvoir détecter un écart. Et sur la base de cet écart, on va mettre en place une boucle de régulation. Donc ça, c'est implémenté dans l'Arduino. Euh, donc l'idée, c'est que euh, l'idée, ça va être d'éviter le phénomène de dérive, c'est-à-dire que s'il y a des imperfections dans le modèle ou des perturbations extérieures, du style, euh, j'ai un véhicule qui ralentit devant moi, je repasse en commande manuelle quelques instants, je me remets en pilote automatique, donc il va y avoir un retard, et euh, en fait, cette boucle de régulation va permettre de pousser un peu sur les gaz pour venir compenser ce retard et euh, revenir à l'équilibre. Voilà. Alors, euh, donc on a été amené à développer des cartes électroniques. Euh, donc je les ai prototypées l'année passée. Et puis euh, cette année, c'est Antoine, Thomas et Thomas qui euh, refont ces cartes parce qu'il y avait des soucis de fiabilité et des soucis dans la conception également. Donc ça, c'est encore la grosse partie, euh, c'est le dernier gros morceau du projet euh, avant la course. Voilà, donc je remercie encore une fois euh, tous nos sponsors. Et en particulier euh, donc RS Components, comme je l'ai déjà dit, Air Liquide, qui nous fournit une nouvelle pile à combustible. Et également euh, AXI Model Motors pour le nouveau moteur. Et puis je remercie de tout cœur également Jérôme Dillet et Pascal Fontaine, parce que c'est deux personnes qui font beaucoup pour l'association. Et aujourd'hui je pense qu'on euh, ne pourrait pas se passer d'eux, dans le sens où c'est bien qu'on soit assez autonome, ça permet à ce genre d'initiative d'exister. Mais, euh, mais en principe, l'équipe se renouvelle dans son, dans son intégralité tous les deux ans. Et donc euh, je pense que c'est une très bonne chose qu'on ait un suivi continu comme ça. Voilà, alors j'ai fini donc, la partie euh, où je présente le projet.